Bonjour à tous, vous êtes bien sur On et surtout pour une courte vidéo pour vous expliquer comment mettre à jour votre manette euh, Xbox Series X. Donc vous allez dans les paramètres, ensuite dans appareil et connexion, accessoires, et donc là, si une mise à jour est disponible pour votre manette, eh ben il suffit de sélectionner mettre à jour maintenant. Alors pourquoi des mises à jour pour votre manette Pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, puisque votre manette ne, fait pas, ne sert pas qu'à contrôler euh, ce que vous avez à l'écran, vous avez des connectiques dessus, de la, connecti euh, de la connectique audio, euh, un autre port en dessous pour brancher différents accessoires, mais aussi, par exemple, pour euh, régler le, le, le, la gestion du sans-fil entre votre console votre manette, peut-être encore améliorer la latence, euh, améliorer les, les temps de réponse, des choses comme ça. Euh, donc, pour plusieurs raisons, votre manette peut être mise à jour, et ce qui est plutôt positif. Donc, voilà, donc vous patientez bah, jusqu'au 100%, bien évidemment, donc il faut compter environ euh, deux grosses minutes pour que votre manette se mette à jour. Euh, pendant ce temps-là, bien évidemment, vous n'éteignez pas la console, ni votre manette, vous n'enlevez pas les piles ni la batterie, et voilà, pour les besoins de la vidéo, on va accélérer jusqu'à 90%. Voici les derniers pourcents restants. Une fois que vous arriverez à la fin, euh, vous aurez une confirmation comme quoi votre manette a été mise à jour, et après, c'est tout bon, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez jouer, et c'est parti. Voilà, on arrive à 100%, le message arrive, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve à très bientôt sur XboxLive.fr. Allez, ciao